Sur le principe de confidentialité, je dirais que notre système d'information est très puissant, qui respecte tous les critères d'avoir de des profils qui ont accès seulement à certaines données, avoir des mots de passe qui seraient nouvelles, donc là-dessus on est bon. Aussi en termes de notre staff, on a toujours inculqué une pratique de confidentialité, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas un manuel spécifique et une formation spécifique. Donc euh, même si on considère qu'on le fait, est, on est entamé ce processus de création des procédures et de révision de nos modules de formation pour faire un point plus important. Surtout pour que euh, dans des moments comme par exemple la prospection, euh, notre personnel ne soit pas tenté de dire « ah, mettez est mon client, regardez, vous ne voulez pas devenir client comme lui ». Parce que si on n'a pas les consentements préalables du client pré c'est des pratiques à bannir. Dans les contrats aussi, il y a une clause spécifique qui se réfère à la confidentialité des données. On inclut un peu euh, sur euh, les livres de bienvenue, quelle est l'utilisation que Microcat fait de vos données. On informe les bureaux de crédit, on l'utilise pour faire des analyses agréguées. Éventuellement, on peut vous contacter à des fins commerciales pour vous proposer des produits qu'on considère pourraient vous intéresser. Il faut que les clients soient conscients de, de quelle façon Microcrète peut ou peut pas utiliser l'information de du client. Je voudrais aussi vous raconter qu ce qui s'est passé sur la confidentialité des données. Quand on a posé la question à, à nos collègues, à, au personnel de Microcrète, tout le monde disait ah « ben oui, on est conforme, on respecte ». Parce qu'on est clair qu'il y a des choses, je peux dire, basiques. Si le mari d'une cliente vient nous demander l'information, on est sûr que personne ne va pas lui donner. Mais quand on a commencé à rentrer sur des cas concrets, sur des jeux de rôle, est-ce que ça, on le fait ou pas Est-ce que, par exemple, quand on a un client devant nous, on est sûr qu'il n'y a pas d'autres personnes à côté et qu'ils ne pourront pas entendre la conversation Et c'est là qu'on dit « oui ». Ça m'est arrivé, une fois ou deux fois, ou même souvent. Et donc, la conclusion serait, ne restez pas dans, la, dans les plus évidents, dans les conversations plutôt abstraites, mais rentrez dans les cas spécifiques et euh, vous trouverez des quoi améliorer.